Bonjour à tous, merci d'être venu. Alors moi c'est Antoine, Team GraphQL. Moi c'est Hugo, Team Falcor. Et ceci est GraphQL versus Falcor. A ma gauche, je vous présente Hugo Wood. Moi c'est Antoine Cellier. On est tous les deux consultants chez Zelika à Nantes. Donc on vient de loin. Euh, et Hugo, derrière ce talk, il y a une petite histoire. Mm -hmm. C'est que tu as donné des talks sur Falcor au DevOps, à Brescom, au Nordjug. Et moi j'ai donné des talks sur GraphQL au BDXIO et au Nanjug. En fait on a eu une idée chez notre client à la pause, on s'est dit mais pourquoi pas on ferait, pourquoi on ferait pas un fight GraphQL versus Factor Exactement et du coup c'est un talk euh, qu'on a fait évoluer depuis quelques mois et donc là c'est la dernière fois qu'on le donne, ça de la quatrième fois il me semble. C'est le dernier round. <rire> le dernier round. Bon assez parlé de nous, Antoine, let's fight. Ah, il faut la phrase, Je pense que les gens que connaissent pas Falcore ou GraphQL. Il faut déjà leur représenter les deux combattants. Okay, ok, qui a déjà entendu parler de GraphQL a déjà entendu parler de falcore tu sais C'est moi <rire> À Devox, c'était moite-moite. C'était moite-moite, ouais. Alors, l'objectif de Stock, c'est de présenter euh, trois technos qui ont toutes le même objectif, c'est de transférer des données d'un client à un serveur. Comment le client fait pour exprimer sa demande de données Comment le client fait pour résoudre où trouver les données Et, euh, et comment les, les transférer vers le client Donc, euh, la technologie par défaut qu'on utilise euh, de nos jours, c'est euh, du reste, donc de transférer des données euh, via HTTP, en utilisant le protocole HTTP comme protocole applicatif. Il euh, y a deux nouvelles technologies euh, Challenger euh, dans, ce, dans ce domaine, c'est GraphQL et Falcor. Donc avant de commencer, regardons pour, on va tous se mettre d'accord, faire une rapide présentation des trois technos. Donc, reste, je pense que tout le monde à peu près connaît, mais on, voilà, euh, pour mettre tout le monde sur le même euh, niveau, euh, pour transférer des données avec REST, le client il dit, il utilise un verbe HTTP d'une part et une URL pour identifier une donnée. Donc le verbe c'est qu'est-ce que je fais et euh, l'URL c'est qu'est-ce que je veux. Donc GET sur euh, par exemple cette URL là, donc on, nous on va parler de transport, donc là STATION c'est un arrêt et comme c'est un identifiant d'arrêt sur un réseau de transport. Euh, et en retour, donc on demande ça, le client demande ça au serveur, en, en retour le serveur typiquement euh, répond avec les données pardon, typiquement au format euh, JSON, mais ça peut être autre chose bien sûr avec, ben voilà, euh, là il, y a, il se trouve qu'il y a plusieurs champs dans l'objet retourné. Donc, en tout cas, on n'a pas de contrôle sur euh, la quantité de données qui est retournée. Ok. Euh, GraphQL, c'est notre manière par rapport à REST de récupérer des données. Donc, on a vu qu'avec ta requête REST, tu veux récupérer une station par rapport à SMID. Mm. Et ben ici, ce myD. Ici, c'est ce qu'on fait aussi. On a une requête station, on lui passe un paramètre qui est un paramètre nommé ID. La valeur de ce paramètre, c'est comme et si la différence avec REST, c'est que je peux choisir exactement quelles données je vais récupérer. Donc là, pour un objet de type Station, je récupère la latitude et la longitude. Et ma réponse, pareil, ça peut être du JSON, je récupère ma station avec les deux champs que j'ai demandé. Si on veut vulgariser un peu la chose, euh, à, à votre gauche, c'est la requête, donc je passe que les clés. Et à droite, j'obtiens les clés plus les valeurs. Alors GraphQL avant tout, c'est quoi C'est une spécification encore en face de Draft. Elle évolue au fur et à mesure du temps. Elle a été proposée par Facebook. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook utilise l'implémentation de GraphQL depuis deux ans, notamment pour leur application mobile. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est un langage pour écrire des requêtes. Et on va aussi avoir un côté serveur. Donc, l'implément côté serveur va permettre d'interpréter ces requêtes et de nous donner une réponse. Donc, Falcor, de son côté, Donc, c'est un peu le même genre. On voit que la requête s'écrit un peu de la même façon. Mais première chose, ce n'est pas un nouveau langage. On utilise du JSON parce que comme tu as dit, ta requête elle ressemble à un JSON où il n'y a que les clés, voilà. pas les valeurs. Bah, si on prend un objet JSON, c'est une map de clés valeur Si on enlève les valeurs et qu'on met que les clés, bah, c'est une liste de clés. Donc en Falkor, ce qu'on donne, c'est une liste de clés. Donc là, euh, l'idée de Falkor, c'est de se dire, de bah, toute façon, les données que le, le, euh, auxquelles le client a accès, de toute façon, ça ressemble à un graphe, voilà, c'est un objet, ça peut ressembler à un objet JavaScript, donc on va le traverser comme on le fait en JavaScript. Donc là, on peut lire ça comme stations.com.latitude, ok, je veux ce champ-là, et stations.com.longitude, donne-moi ce champ-là, serveur, et le serveur répond avec juste les champs que j'ai demandé dans une structure qui correspond à la demande que j'ai faite. Donc, comme j'ai demandé stations.com.latitude, le serveur me renvoie un objet dans lequel je peux dire stations.com.latitude et récupérer la valeur que j'avais demandé au départ. C'est une technologie qui est développée et proposée par Netflix. C'est un dialecte JSON pour écrire des requêtes. Il euh, y a une lib côté serveur comme GraphQL pour que le serveur puisse interpréter les requêtes, trouver les données et les renvoyer. La différence là avec GraphQL, c'est qu'il y a aussi une lib côté client qui va nous donner quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont bien sympathiques, qu'on va voir juste après. Ok, alors, pour ceux qui sont plus à l'aise avec un visuel, où se situe un serveur GraphQL, Falcor ou West? Il se situe au même niveau qu'un serveur REST, potentiellement. Donc ça va être un middleware entre nos applications clients et nos sources de données. Nos sources de données, ça peut être des bases de données, d'autres services REST, ou pourquoi pas, des fichiers. Donc mon client fait une requête, mon serveur GraphQL ou Falcor va aller rechercher des données selon la requête, et va répondre pour en JSON au client. D'accord, donc ça ne vient pas perturber notre architecture. Exactement. C'est une brique. Tout à fait euh, euh, GraphQL et c'est euh, identique sur euh, un point, c'est que c'est le client qui va piloter. Donc Seul le client va décider quelles données il récupère exactement. Le premier point c'est qu'on va avoir une granularité jusqu'au champ, comme, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne récupère que la latitude ou la longitude. Je vais avoir un choix des relations à traverser, donc si j'ai des relations entre mes objets, je vais pouvoir directement faire euh, un choix entre ces différentes relations. Mais en fait, grâce à ces deux choses, plus au fait qu'en une requête, je peux faire plusieurs requêtes, avec une seule requête HTTP, par écran, je peux récupérer l'intégralité de mes données pour alimenter mon écran. Par exemple, sur une application normale, bon. j'ai un écran, j'ai plusieurs données, je vais faire deux appels réseau, mmh. si j'ai deux types de données. Ici, avec un appel réseau, je récupère toutes mes données. Mais ça reste différent sur de nombreux points, mmh. d'où ce fight. GraphQL, déjà, c'est un nouveau langage, ça reste quand même assez naturel, euh, on monte assez vite en compétence de SEO on comprend directement. Ouais. Oui, ça langage. reste un nouveau langage quand même, ça veut dire qu'il faut intégrer le parseur, il faut ouais, intégrer éventuellement des Query Builder, etc. Donc ça va être le même genre que SQL, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu le même tooling, on a un langage étranger qu'on va intégrer dans notre langage. Donc si... là, Falcor a choisi l'approche un peu plus pragmatique qui est bah, JSON, ça me suffit. Donc je peux l'utiliser, ça s'intègre bien mieux du côté du JavaScript pour le, pour le client. Okay. Et même côté serveur si c'est un autre en GraphQL, on va avoir du typage statique, c'est-à-dire toutes les données que je veux exploiter, lire ou modifier, je vais devoir les déclarer dans un schéma. Donc ça, c'est assez coûteux. C'est un des gros inconvénients de GraphQL, on le verra tout à l'heure. Toi, ouais. tu n'as pas ça, du typage dynamique Ouais, parce que bah, moi le typage statique, ça me rappelle Soap. alors reste, on a, on a parié sur le typage dynamique, donc Falcor, on reste dans le typage dynamique, euh, on n'a rien à déclarer, on peut commencer à utiliser les données tout de suite. Ok, alors très bien. Moi, mon typage dynamique, euh, je vais m'en servir, statique. J'ai de l'introspection, c'est-à-dire que je vais pouvoir euh, requêter mon schéma. Et grâce à cette introspection, je vais avoir de la génération de documentation et de l'autocomplétion pour faire mes requêtes. On verra tout à l'heure que c'est vraiment sympa. OK, moi avec la librairie client que je disais tout à l'heure, j'ai deux euh, fonctionnalités qui sont super sympas, qui sont le batching et le caching. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Batching, ça veut dire que si mon application client, elle est modulaire et que je, les modules font des requêtes qui sont indépendantes les unes des autres, le client Falcor va être capable de fusionner ces requêtes en une seule, comme ça il y aura une seule requête HTTP qui sera faite au serveur. Ensuite il y a un cache côté client, donc s'il si, euh, y a un champ que j'ai déjà demandé et que je le connais, euh, j'ai pas besoin de le redemander. Et ça va un petit peu plus loin que ça, si par exemple je demande 10 champs et qu'il y en a 5 qui sont déjà dans mon cache, il va demander juste les 5 autres. Donc il est assez intelligent à ce niveau là. C'est vrai que moi j'ai pas ça, j'ai pas de batch, j'ai pas de cache, je fais pas ils en parlent pas du tout dans la spec. Euh, après, il y a des librairies tierces qui nous permettent de mettre en place du batching, notamment la librairie data loader de Facebook, euh, et du caching avec euh, une implaine de GraphQL côté client, celle d'Apollo notamment, on va avoir euh, du cache, être euh, mis en place. Euh, donc ça, bah, c'est un moment en plus encore à faire pour je mettre en place avec GraphQL. Moi c'est C'est vrai. Par contre avec GraphQL, tu vois, j'ai N implémentations. C'est-à-dire que c'est une spécification, et on va retrouver sur GitHub des implémentations en Java, en JavaScript, en Go, en PHP, en Python, tout ce qu'on veut et toi t'as qu'une seule implémentation. C'est pas terrible ça <coughs> Alors côté client il euh, y a ouais, que javascript mais bon ça ça paraît à peu près logique okay. euh, mais c'est vrai que côté serveur il n'y a que l'implémentation euh, Node.js. Node bon. ouais, Après euh, cool. tes implémentations il faut quand même euh, préciser que c'est de la communauté. Il y en a une qui est vraiment fiable, c'est GraphQL.js, voilà, donc... qui est surveillé par Facebook. Et derrière, il y a des ingénieurs de Graph... de... qui ont inventé GraphQL qui surveillent ce euh, sur repo. Euh, mais c'est le seul repo qui est vraiment surveillé. Les autres, est pas ouais. Et j'aimerais aussi dire que c'est pas très grave il n'y a qu'une seule implémentation de Falcor, on verra pourquoi plus tard. C'est vrai. Euh... On a une bonne adoption de GraphQL de la part de la communauté. Euh, c'est utilisé en prod de... dans des modes françaises comme Halluciné ou 20 minutes. Il euh, y a des meet-up GraphQL à San Francisco, il y a eu le GraphQL Europe au mois de mai à Berlin. Euh, L'écosystème est assez fourni. Euh, Facebook met vraiment en avance euh, cette technologie et les gens qui vont développer. Donc il y a une, une petite hype. voilà Et Hugo, total tu n'as aucun argument. Ouais, euh, allez, ouais, allez, c'est bon. <rire> Let's fight Alors, Hugo, on ne peut pas y aller. Ça va être une boucherie. Il faut qu'on cadre la chose et il faut qu'on mette des règles à ce combat. Allez, vas-y, dépêche. Dépêche-toi. Alors... On va faire pour départager les trois technologies, c'est qu'on va développer une application web de transport. Nos données, c'est la table donc les transports de la version nantaise. Et. Je me permets, vas-y. Pour développer cette application, on va avoir des user stories. Et pour chaque user story, on va devoir récupérer des données et les afficher sur notre application. Après chacune de ces user stories, on va faire un petit bilan et on va attribuer des points aux trois technologies. Et à la fin, on fera un bilan, le total de tout ça. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Raccord, que Hugo et moi avons développé. Et Raccord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Euh, on va écrire une requête en GraphQL, elle va être traduite en FunCore. On va écrire une requête en FunCore, elle va être traduite en GraphQL. Et on va pouvoir exécuter ces requêtes et voir la réponse qui est retournée derrière. Un projet open source tout à fait authentique, puisqu'il y a un petit cas Exactement. C'est bon T'es prêt on enfin sur la <rire> OK, alors première user story soumise par les utilisateurs. Donc on fait une appli de transport. On veut la liste des prochains passages pour un arrêt donné. Normal. Donc en gros, voilà, on va avoir deux écrans dans notre appli au départ. On va avoir un premier écran d'accueil où on a la liste de tous les arrêts qui existent. Puis ensuite, on peut sélectionner un arrêt. Et là, on aura bah, euh, voilà, le bus machin. Il passe dans 3 minutes, etc. Donc comment, on va faire pour, comment le client va faire pour interroger le serveur et récupérer ces données-là Donc en reste, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un get sur l'url slash station. Ah, Peut-être qu'il euh, faut que je précise que euh, les arrêts seront les stations, parce qu'on l'a fait en anglais, et les passages seront des stops. Donc attention, les stops, ce pas les arrêts, ce sont les passages. D'accord C'est la terminologie utilisée par Google Transit. Euh, donc station, ça, station, on fait un get dessus, ça va nous donner la liste des arrêts. Donc comme il y en a beaucoup, on met des paramètres de pagination. En retour, on récupère une liste d'id d'arrêt. Okay et ensuite, on fait un get sur ces id pour récupérer les données des, de chacun des arrêts. Les passages... On fait slash stops, on dit les passages à quel arrêt, donc ça c'est station ID. Ensuite, on a un paramètre after qui est une dateur pour dire bah, voilà, il nous faut la date parce que les, le week-end, les horaires sont différents, etc. Et il nous faut aussi une heure pour dire bah, le, je veux les passages à partir de midi par exemple. Et on a aussi des paramètres de, de pagination vu que quand on dit je veux les passages à partir de midi, bah, c'est une liste infinie. On récupère une liste d'ID, on fait des get sur ces ID pour Récupérer les données d'un passage, donc un passage ça va être un arrêt, une ligne, une direction et une heure. Ok, mais Hugo, euh, je t'arrête là, mais tu fais ouais. beaucoup de requêtes pour récupérer une seule donnée. Moi, voilà, quand j'ai mon application, je fais une requête, je reçois une collection d'objets et pas un tableau d'ID. C'est du reste ou Ben non, Antoine, euh... <rire> c'est pas du reste Non, donc euh, ça s'appelle pas reste, ça s'appelle euh, ce que tu veux, mais ça s'appelle ouais. pas reste. Mais c'est pas mal, c'est pas mal parce que mal. je vois ce que tu dis. J'ai qu'un seul client donc. Euh, Ouais, bah en fait, le truc, c'est que tu te dis, bon, bah pourquoi j'ai besoin de faire euh, n plus n requêtes pour une liste ça. de trucs. OK, ça, ça s'explique, euh, ouais. t'inquiète. Donc, en reste, il faut savoir, c'est qu'il y a une des contraintes de reste, je suis sûr que vous l'avez vu, c'est que les données sont cachables, euh, une, une en cache. Euh, et ça, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être disponibles à deux endroits, parce qu'une donnée qui est dispo à deux endroits, si elle est modifiée, comment le cache sait qu'il faut évincer euh, les deux endroits c'est pas possible. Donc en REST, il faut que la donnée soit disponible à un endroit. Or dans ton mode de fonctionnement là, ouais. elle est disponible à deux endroits parce qu'elle est disponible à la fois dans la liste et dans euh, sa ressource individuelle. C'est okay. Donc euh, ce que tu fais là, on va appeler ça RPC parce qu'en fait tu, tu vas designer tes requêtes un peu spécialement pour tes écrans. Ouais. Ouais. Um, donc ce que je te propose Antoine, du coup comme REST et RPC c'est vraiment différent, enfin, ça a des caractéristiques techniques différentes, on va, on va diviser le REST en deux, on va dire qu'il y a quatre combattants. Allez, ça marche. Ok Ça marche quest ce que ça donne en GraphQL et Falcor Est-ce que c'est bon Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est l'interface de raccord. Donc c'est qu'on a développée. Qu a développé. Donc à gauche, vous avez l'éditeur de requête Falcor. Au milieu, vous avez l'éditeur de requête GraphQL. Et à droite, vous avez la réponse du serveur. Donc première chose à remarquer, donc Antoine tape une requête GraphQL, il a de l'autocomplétion. Donc ça. Faut être honnête, c'est la killer feature de l'arcade. Oui, Oui, vous êtes euh, développeur front-end, vous avez de l'autocomplétion sur vos requêtes pendant que vous éditez votre code. Vous avez un retour de euh, du... Euh, bah, c'est pas un compilateur, mais voilà, par exemple, là, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'elle dit, l'erreur Elle dit que j'ai pas de données de retour. Tu n'as pas sectionné le champ. Exactement. Ah, okay. Donc, je récupérer le label et... Euh, Donc, vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez mettre des plugins dans vos éditeurs pour avoir un retour direct. Bah, Est-ce que ma requête client, elle, elle est... Elle est euh, elle est valide par rapport au serveur qui tourne derrière. Et ça, vous pouvez le vérifier au bid. Ouais. Ok. Donc là, je vous dis que je vais récupérer ma liste de stations et euh, le from end, c'est pour mettre en place euh, de la pagination. Et ce que je vais récupérer pour mes stations, c'est seulement l'attribut label. Donc si j'exécute cette requête avec GraphQL, euh, j'ai un objet, un attribut station, et euh, dans cet attribut station, je récupère ma liste de stations avec seulement l'attribut que j'ai demandé, tout simplement. Donc il y a, euh, y a des, des stations qui ont l'air d'avoir des noms euh qu'à avoir le même nom, c'est le jeu de données, hein. c'est le jeu. Et pour Falcor euh, Alors du coup, côté Falcor, on a vu que la, la, la requête, elle a été traduite au fur et à mesure qu'il tapait. Donc ça, ça prouve déjà d'une part que euh, les technologies sont similaires, hein. on peut faire une traduction automatique euh, si on suit certaines conventions. Euh, c'est un peu plus verbeux, mais c'est parce que c'est du code généré. Quand on le tape à la main, il euh, y a des moyens de faire mieux, on va le montrer après. Il euh, y a aussi une autre différence par rapport à GraphQL. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, au lieu, euh, au lieu que Stations, là, ça soit un tableau, euh, c'est un objet avec des index numériques. Alors, il y a une très bonne raison pour ça, euh, c'est que du coup, chaque champ dans le, le, le graphe euh, disponible euh, est disponible à une propriété qui est unique. Donc, par exemple, euh, stations.2.label, bah, c'est euh, 8mec, ça correspond à cette donnée-là. Alors que euh, et si, par exemple, tu changes le paramètre from et tu mets 1, bah, ça va rester vrai, d'accord Il y aura toujours stations.2.label qui sera 8 mai et ça correspond à cette station. Et si jamais bah, c'est modifié, on saura que ça a été modifié. Alors que, et du coup, le cache, il a une ID, euh, une ID qui ne change jamais et qui est unique pour accéder à cette donnée et la stocker. Alors que si tu le okay. refais en GraphQL, et bah, et moi, stations, ça ne changera pas. Voilà, donc, tu euh... mets un tableau. Le client n'a aucun moyen de savoir qu'en ouais. en fait, il manque le premier. Euh, alors, bon, par contre, euh, c'est effectivement un tout petit peu plus difficile à, à consommer en JavaScript parce qu'on ne peut pas faire forage directement dessus. Ouais. Mais euh, convertir un, tableau, un objet avec des index numériques en tableau, c'est extrêmement facile. Par exemple, dans l'odash, il y a une fonction qui peut faire ça. Ok, donc là, je vais récupérer. Des passages, là, du coup Des ouais. passages. Pour un ouais. Alors, station ID, on va prendre une com. C'est l'arrêt central. Non, l'id de com, c'est stop area, stop area ouais, c'est vrai. Un jeu de données euh, Stop Arrêt devant les aiguilles de tous les arrêts, c'est comme ça. Donc là il va demander les passages à l'arrêt commerce qui est le, le central hub, hein, de. à Nantes, c'est l'arrêt le, le central. On, On va demander bon, de aujourd'hui du coup, 2017, ouais. euh, juin, le 22, 26, à, partir 22 de... à partir de midi. Ouais. Oh. Par exemple. Allez. Et puis bah, il va devoir donner de la pagination, Une pagination est qui est obligatoire. Donc, les paramètres de page sont obligatoires, en hein, voit que GraphQL sinon on n'est pas content. Et je vais récupérer euh, la direction et l'heure de passage. Ouais, là, voilà. ouais, hop. Voilà. Et si j'exécute ça. Donc, je récupère bien ma liste de passage avec les deux champs que j'ai demandés. Voilà. Donc, on voit, okay. bah, première comme c'est un gros arrêt, il y a plein de bus qui passent avec moi. Ouais. Pour euh, Falcor. Jean Falcor, vas-y. Okay, donc normalement on a les ouais, mêmes données. T'as une contre. belle cascade d'attributs toi. Là. Ouais. Donc elles sont présentées un petit peu différemment. Euh, parce que forcément, comme je vous ai dit, il faut que Falcor il ait un ID, le chemin, de, le chemin de la donnée doit toujours être unique. Donc forcément il faut que tous les paramètres de l'archet soient dans le chemin. Donc effectivement, encore une fois, c'est un petit peu plus difficile à consommer. En même temps, euh, c'est vraiment pas difficile non plus parce que c'est le client qui a envoyé les paramètres. Donc il sait très bien. Le client il a demandé point stop Donc il peut remettre ça pour lire la réponse. La, la, la chaîne, il peut okay. la remettre directement. on passe à la suite Ouais. On peut faire le bilan. Ok, donc euh, du coup, reste, euh, donc on a vu un des principes du de REST, c'est de pouvoir mettre en cache. Donc euh, euh, avec l'URL, c'est-à-dire bah voilà, j'ai cette URL, je sais qu'à cette URL là, il y a telle données, je vais pouvoir les mettre en cache. En utilisant le cache du navigateur ou via une librairie, ce qui a l'avantage de pouvoir, si on une librairie, enfin si on le fait sur le front-end directement, euh, l'avantage c'est de pouvoir évincer, parce que le navigateur ne permet pas d'évincer manuellement les choses. Euh, par contre, on fait plein de requêtes. Donc effectivement, ce sont deux choses qui s'équilibrent. Qui on fait plein de requêtes, mais on n'est on pas toujours obligé de les faire parce qu'on va pouvoir utiliser le cache. Donc, euh, à voir avec les besoins de l'application. De son côté RPC, il y a besoin d'une seule requête pour l'écran, parce qu'on peut designer... Euh, ce que renvoie l'URL spécialement pour l'écran. Le serveur est rapide à implémenter parce qu'il y a deux écrans, donc il n'y a que deux choses, deux URL, deux endpoints à coder, alors qu'en reste, il y en avait quatre. Euh, par contre, c'est impossible de mettre en cache, euh, ou alors il faut faire du, du ad hoc et c'est très, très compliqué. Par contre, GraphQL, une seule requête à faire par écran, puisqu'on peut demander ce qu'on veut. Ouais. Euh, on peut mettre du cache assez facilement via Lib, donc Par exemple, tu l'as dit, comment s'appelle la live Apollo. Apollo. Côté client. On a de l'autocompression, donc ça il faut quand même avouer que c'est pas mal. Par contre, ça veut dire derrière on a un schéma à écrire, donc euh, c'est l'équivalent de bah, en SOAP, on avait des XSD à écrire, écrire etc. Donc ça sera le pique. En Falcor, une seule requête cache embarqué. Ok, deuxième user story. Alors là, si l'écran est assez grand, donc problématique côté client, <coughs> je veux que, les, que la liste des arrêts affiche les lignes qui passent à chaque arrêt. Donc là, selon. La taille de mon écran, je vais vouloir afficher, enfin récupérer ou non, euh, la liste des, des arrêts la des liste lignes. Des lignes qui passent à chaque arrêt. Pardon. Alors, en REST, je récupère euh, une station par rapport à son ID, et là on voit que j'ai un nouvel attribut qui est route. et pour route, je récupère pas non pas une collection vu que je suis en REST, mais je récupère une liste d'ID pour chacune des routes présentes sur la station. Ensuite, bah, pour récupérer l'information pour une route, je dois faire une autre requête, où je récupère euh, ces infos à partir de l'ID de la route que j'ai récupéré précédemment. Donc voilà, ça c'est en reste. Donc je dois faire euh, NO, je dois faire plusieurs requêtes. Donc imaginons que j'ai euh, trois ou quatre routes. Je dois faire euh, j'ai quatre routes. Je dois faire cinq requêtes. Une pour récupérer les infos de la station et quatre pour récupérer toutes les infos mmh. de toutes les routes. Sachant que tu as plusieurs stations à récupérer. Exactement. Donc ça peut être euh, super plutôt. Euh, en RPC, euh, le serveur doit quand plus de données sur la station. C'est-à-dire qu'on n'aura plus une liste d'ID, mais on aura une collection de routes directement. Donc, en une requête, on va tout récupérer. Euh, seulement, euh, on peut faire de l'overfetching. Euh, C'est-à-dire que, imaginons, bah, euh, mon, mon écran est trop petit pour que j'affiche tout. Je vais récupérer des données en trop. Donc, C'est pourquoi pas ajouter un query ce qui est with route. Et selon la taille de mon écran, je vais ou non ajouter ces query params. Je vais, euh, je vais récupérer ou pas les attributs pour route. Ouais, mais... Bah, le truc, Antoine, avec ça, c'est que du coup, tu, tu impactes ton serveur. En fait. C'est ça. On a un fort couplage entre le client et notre serveur. C'est euh, pas terrible. Bah, on a un, un client, il veut une petite variation des données. Boum, il faut aller changer le code du serveur. Euh, D'accord. On va se réagir avec Falcor et Ouais. Donc, euh, cette fois-ci, on va écrire euh, le côté Falcor d'abord. Donc, ce qu'on veut, c'est euh, le, les lignes qui passent à chaque arrêt. Okay, donc là, je vais utiliser la syntaxe un peu euh, pour les humains, entre guillemets. Donc, un peu la syntaxe JavaScript. Je vais écrire machin pour un truc, pour machin. Voilà, donc je veux euh, les arrêts, les 10 premiers. Et pour euh, chaque euh, arrêt, je vais d'abord commencer par demander son nom, parce que comme ça, ça sera plus clair euh, les données que je vais récupérer. Ensuite, je vais vouloir demander euh, les, les lignes qui passent à chaque arrêt. Okay, donc, routes. Euh, je vais en demander 3, c'est ce que. Ouais, il y avait marqué quelques, mais euh, je... 3 ça suffit, je pense. Euh, et puis, bah, je vais demander euh, le label. Voilà. Donc ça, traduit en GraphQL. Voilà, donc ce qu'on voit là, c'est que euh, le premier arrêt, il s'appelle 50 otages. Et aux 50 otages, passent euh, les bus et trams lignes 12, 2 et 23. OK, toujours la même chose. J'ai pas de liste, j'ai que des objets avec des index numériques qui me permettent d'avoir des chemins uniques. Si je fais la même chose avec GraphQL. Comme tout à voilà, on a exactement... Les mêmes résultats, on a que ce qu'on voulait demander. Et là, on a un truc super intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut faire des sous-requêtes. Dans une requête, on peut imbriquer une autre requête. Tout à l'heure, je vous parlais de traverser une hiérarchie ou de requêter plusieurs relations. Ouais. Avec ces sous-requêtes, c'est typiquement ce qu'on peut faire. Et en un seul appel HTTP, parce En plus, là, on a fait une seule requête, mais on peut chaîner plusieurs requêtes dans une requête par en fait. Voilà. Un seul appel, je peux alimenter tout mon écran. Exactement. Euh, donc, le bilan. Euh, pour RPC, donc on a des impacts du serveur pour un problématique côté client, donc c'est pas terrible. Et en reste, ben, on, on fait masse de requêtes pour récupérer euh, très peu d'informations. Mm -hmm. En, euh, en Fabric GraphQL, donc on a une granularité jusqu'au champ. Euh, donc, ça c'est plutôt pas mal. Et le join naturel avec les sous-roquettes. Ouais. On appelle ça « join » pour faire un peu le, le parallèle avec euh, SQL. On ouais, peut, tra on peut, peut traverser, traverser les relations voilà, euh, en une seule, une seule requête. Ouais. C'est euh, pour ça qu'il y a « graph » dans GraphQL. Il n'y a pas « graph » dans Falcor, mais il c'est un « graph » aussi. Ok Troisième user story, euh, très typique, je veux pouvoir rechercher. Voilà. Donc, euh, je rajoute une input dans mon API qui me permet de filtrer la liste des arrêts. Par rapport à ce que j'écris. Donc c'est tellement typique, on voulait vous montrer comment ça se passe. Donc en RPC, et en REST, voilà, je pense que vous êtes assez familier, on ajouterait probablement un query param ou peut-être un header pour. Bon, euh, header, c'est un moyen. Po un query param pour dire ce que l'utilisateur a mis. Et puis ça filtre la ressource slash stations pour nous donner que ce qui correspond. En GraphQL et en Falcon je te laisse faire. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un paramètre ici, search. Euh, tac, et on va mettre euh, les stations qui contiennent 4. Et là, je récupère bien euh, ma de qui contient 4 dans le label. Voilà. Et pour Falcor Pareil, sauf qu'encore une fois, on a le terme de recherche dans l'objet, dans la réponse. Tout okay. Pour les mêmes raisons. Bon, bon ça ça me paraît on va Faire un bilan. Voilà. C'est facile dans toutes les technologies. Okay. <rire> okay. On voulait vous le montrer parce que voilà, la recherche est toujours un truc. Euh, on nous, sinon, on demande toujours bah, comment on fait un filtre, etc. Donc là, on vous a montré comment on fait un filtre. Quatrième, euh, story Je vais pouvoir mettre des arrêts en favoris pour un accès rapide. Donc pourquoi on vous montre ça C'est pour vous montrer comment on fait pour modifier les données. Là, jusqu'ici, on jusqu n'a fait que de la lecture. Donc là, je vais, je vais vouloir modifier les données. L'utilisateur, il veut marquer en favoris les arrêts ou euh, enlever de ses favoris. Donc en reste, il nous faut, il nous faut une ressource qui, euh, qui dise les, les arrêts favoris d'un utilisateur. Il faut que ce soit complètement spécifié par l'URL, donc dans l'URL, on retrouve l'utilisateur, ça c'est très important, et ses, ses arrêts favoris. Donc ça, c'est une collection d'id d'arrêts. Donc ensuite, on, la, on peut la patcher pour ajouter ou supprimer des arrêts. Et ensuite, quand on veut la consulter, on fait un get sur cette URL et on récupère la liste d'id des arrêts. Ok? Un RPC. bon un RPC, on n'est pas obligé de... Justement, c'est un peu le but de, de respecter les contraintes, les, la spec HTTP ou quoi que ce soit, ou les contraintes de reste. Donc on se dit, bah, pourquoi pas, on fait un put sur l'arrêt, puis on ajoute un champ qui dit que c'est un favori. Euh, pour savoir quel utilisateur est concerné par ça, bah, on passe peut-être par le système d'authentification du serveur, par exemple JWT ou euh, OS, ou ce que vous voulez, pour identifier l'utilisateur. Mais le, le système, euh, d'après la requête HTTP, ça ne se voit pas. Euh, pour enlever un favori, c'est pareil, on met false. Et ensuite, pour consulter les favoris, on, euh, on demande le slash /stations, puis on ajoute par exemple un query param qui dit bah, je veux que les favoris, puis ça filtre la liste. Ça, c'est une possibilité qui est possible de faire avec RTC. Ok. Alors, avec GraphQL, on a vu euh, tout à l'heure comment faire euh, de la lecture, des lecture des queries. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire faire de la modification, euh, de l'ajout, de la suppression de données. Ces mutations, donc mes queries, je les ai déclarées dans mon schéma avec un typage statique, et ces mutations, c'est pareil, je vais devoir les déclarer dans mon schéma. Mm -hmm. euh, donc là, on a, on a une mutation, add favorite, qui prend deux arguments, l'id de la station qu'on va ajouter en favori et l'utilisateur impacté par cet ajout. Et en tracolade, on a id et label, donc c'est un peu le payload de notre requête, donc les données qu'on récupère après l'ajout la modification de cette donnée. Et en fait, dans mon schéma GraphQL je lui dis dit ben, ma valeur de retour. Pour cette mutation, ça sera de type station. Donc, Ce que je vais récupérer en payload, c'est l'ID de la station et le label de la station que j'ajoute en D'accord. Si j'aurais mis en type user, j'aurais pu récupérer le first name et le last name dans toi. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, c'est euh, comme une, une fonction ouais. qui prend deux paramètres. Ouais. Et en fait, la valeur de retour, c'est un arrêt, et ça, tu la spécifies dans ton schéma. Ouais, c'est ça. Et du coup, en tracolade, tu dis, bah ok, là, dans cette, cet arrêt, bah, je veux que l'ID de la, la, la, la exactement. Ça c'est pour la chose un favori. Pour supprimer un favori, c'est pareil. On redéclare un mutation. On voit que c'est quand même coûteux. Et euh, ensuite, pour récupérer ma liste des favoris, euh, ben là j'ai redéclaré le euh, query. On, mmh. voilà. on aurait pu faire autrement. On aurait pu réutiliser station et passer un paramètre user. Et euh, s'il y avait un paramètre user, on récupérerait que les favoris de, de l'utilisateur en question. Ok. Alors pour Falcor, c'est pas pour rien que je te parlais tout à l'heure de fonctions. C'est ouais. parce qu'en Falcor, en fait, on utilise ce vocabulaire-là, on ne va pas dire mutation, on va dire fonction, parce que euh, vraiment, la philosophie de falcore c'est de se dire, ben bah, voilà, j'accède je, je, à des objets JavaScript qui sont distants. Donc, il y a un, une méthode dans le client Falcor qui s'appelle call, euh, et la première chose qu'on va lui donner, bah, c'est quelle fonction tu veux appeler. Donc là, c'est stations.favorite.ego.push. Euh, les paramètres qu'on va passer à la fonction, c'est l'ID de l'arrêt, donc la com. On peut passer plusieurs paramètres, la fonction peut prendre autant de paramètres qu'on veut. Et enfin, euh, le dernier euh, paramètre de call, c'est comme toi. C'est, euh, bah, voilà, Ma fonction elle a un type de retour, dans ce type de retour, tu veux quel, quel champ C'est vraiment exactement la même chose. Okay. Si tu veux faire l'inverse, tu veux supprimer un favori, bah, tu appelles une autre fonction, donc là on l'a appelé remove, on lui passe des paramètres. Par contre cette fois, il n'y a pas de quatrième paramètre qui dit id et label. Pourquoi Parce que euh, Falcor ne peut retourner que des choses qui sont dans le graphe. Et si on a supprimé, ce n'est plus dans le graphe, donc on ne peut pas le renvoyer. C'est une limitation. Si on veut euh, consulter les favoris, ben on fait stations.favorite.ego de 0 à 10, on prend autant qu'on veut, puis ensuite on demande ce qu'on veut pour chaque arrêt favori. Très bien. Bon, tout ça pour ça. Ouais, on commence à se faire chier. <rire> L'égalité, égalité, je crois que c'était un fight. Tu, tu te fais chier. Ouais, ah, je me fais chier. Ok, on va voir ça. Ok. Je veux interdire l'accès à ma localisation, parce que les utilisateurs, des fois, ils veulent faire ça. Hein on a vu ça à la keynote. Ouais. Euh, donc. On veut pouvoir du coup avoir des options, l'application elle a des options et on veut que l'utilisateur puisse dire euh, voilà je veux bloquer ma position Donc le, le notre application, euh, ce qu'on ferait en GraphQL, on ferait probablement ça, on déclarerait une mutation change ouais. settings ouais. Avec un paramètre, bah, ok quel utilisateur, euh, quelle option tu veux modifier, puis bah, ça retournerait un truc, qu'importe, ouais, Voilà on bloque cool. la position Ok, t'es okay, d'accord avec ça ouais. Ok, donc tu as déclaré une mutation dans ton schéma et tout, et bien bah, en corps c'est beaucoup plus simple, t'as pas besoin de fonctions Ok, tu fais set, parce qu'on est en JavaScript Antoine.settings.blogposition égale true. Et voilà. T'as un truc assez générique, tu peux modifier. Tu et née. oui, oui, oui, oui. Ouais, et oui. Donc voilà, Falcor, simple comme JS. C'est que Il faut écrire une fonction okay. pour toute modification. Et voilà. Allez, Hugo, tu veux jouer à ça Moi, je propose un autre truc. C'est que, imaginons, dans notre application, on veut faire du faceting. C'est-à-dire qu'on veut filtrer des arrêts avec plusieurs critères. Donc par ligne, par accessibilité ou par distance. Okay. Alors, directement raccord. Hop. Alors, je vais avoir plusieurs paramètres de filtre, donc NIR déjà, c'est que je vais récupérer tous les arrêts qui sont plus proches de ma position, là dans le code c'est l'agence de Nantes qui endure, l'organisation de l'agence de Nantes, euh, de cas ouais pardon, euh, ensuite ce que je vais rechercher c'est des arrêts qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, euh, ensuite les arrêts qui sont desservis par la ligne 12, tac, Ouais, okay. Ça te ah. va ouais, ouais. Je fais un Fire C'est lent. Ce sera pareil pour toi. <rire> non, c'est vraiment lent. Ça devient très lent, c'est inquiétant par contre. Bon, les aléas de la technologie. Ah non, c'est bon. C'est bon ouais. Ok. Donc je récupère une station qui correspond à tous mes critères. Si je fais Fire Fire falkor, c'est ouais. plus long, non <rire> <rire> Ok, donc tu reçois toute ta cascade qui je suis en parsé, que je suis, que euh... je suis à manipulé et tu reçois que ton truc... ne peu hein. peut pas le nier. Alors, vu que c'est du facetting, ouais. tu t'imagines un truc à gauche où tu peux checker, euh, remplir des inputs pour le filter et tout. Ouais. Imagine le mec, bah, il n'a pas sélectionné de ligne Ok, ah, okay Je, je fais un FireGraphQL, QL. Ça marche. Et si je fais Falcor You suck. Qu'est-ce qui se passe Ça marche pas. Ouais, bah alors ah bah enfin, j'ai essayé de t'expliquer depuis le début, Ouais. que Falcor, en fait, euh, c'est euh, comme euh, traverser un objet en javascript, donc euh, si tu veux le champ A.B.C, bah, tu marques A.B.C, et A.B.C, c'est pas le même champ que A.C. Donc toi, tu as enlevé un paramètre au milieu. Tu as du typage dynamique, mais c'est super restrictif, par exemple, ton histoire. Oui, mais euh, au moins, j'ai plein de trucs sympas. C'est vrai, c'est vrai. Tout. Bon, je l'en mets. Mmh. Allez, je l'en mets au début. Vas-y, remets l'eye. Euh... C'était le 13. Oui, bon. Ah. On reteste. Donc A.B.C, c'est pas pareil que C.A.B, non plus. Ok, non plus. <rire> <rire> voilà, ah, c'était 12. Parce que c'est 12, c'est pas 13, il n'y a pas de limite 13. Ouais. c'est un superstitieux à Il n'y a pas de limite 13. Mais effectivement, euh, je peux déjà te, te dire que Falcor, il va, il va écrire... Il va planter aussi. Mais il il pourtant va... là, j'ai tous mes paramètres. Ouais, il ah, va pas ça, réussir. C'est dommage. Effectivement, il euh, y a cette restriction... Euh... Ok, bon, allez, juste pour le plaisir. Ouais. Je fait. Ok, alors bilan. <rire> bah, pour GraphQL, paramètres optionnels et non ordonnés. Pour Solcor, par contre... Euh... Alors j'aimerais quand même dire pour ma défense que le facetting, c'est pas, euh... c'est quand même possible, c'est juste que le client il doit donner des valeurs par défaut. Voilà, c'est tout. Ok, ça va. Vas-y, <rire> ouais, alors... je te on a fait des user stories, maintenant on va faire des euh, developer story. Donc euh, si on veut faire du Falcon ou du GraphQL, comment ça se passe Je le de la doc et des réponses sur Stack Overflow. Alors, au niveau de l'écosystème, euh, pour les 4 combattants, RPC c'est assez simple et familier, je pense que maintenant tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a un serveur, on a, on a un client, et puis mon client, je vais requêter des données sur mon serveur RPC, mais on a pas mal de ressources sur internet. Euh, pour reste, il y a du tri à faire, parce que tout à l'heure, euh, tu faisais du reste, moi je pensais que je faisais du reste, mais en fait je faisais du RPC. Euh, c'est le cas de beaucoup de monde. En fait. Je ouais. pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Donc euh, du coup on cherche des docs sur REST, puis en fait on trouve autre chose ou l'inverse. Exactement. Ouais. Euh, GraphQL on a mis en ébullition euh, parce que ça bouge pas mal autour de cette techno, il y a pas mal d'enthousiasme. Facebook pousse derrière pour, que, euh, pour faire connaître son, son bébé. Euh, L'API de GitHub est consultable avec des queries euh, GraphQL, c'est pas mal. Ouais. Hugo, euh, j'apprends une citation de Didier Girard tout à l'heure qui disait qu'une techno qui n'a pas de meetup, ce n'est pas une techno. Est-ce que Falcor en a un meetup Je ne crois pas. Pas public <rire> en tout cas. Okay. Bon, ok Antoine, donc j'ai évité le sujet tout à l'heure. Là <rire> vas-y. Euh, donc, il, il se trouve qu'on euh, a donné ce talk pour la première fois euh, en novembre et que cette slide, disait déjà, l'avenir nous le dira. <rire> donc, je crois que l'avenir a parlé et euh, je ne peux pas très nier qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution sur FACOR. Donc, le truc, c'est que Netflix, ils l'utilisent en interne, euh, mais ils n'ont pas l'air décidé à faire du marketing ou euh, à répondre aux besoins de la communauté. Euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'activités sur le repo du GitHub, on voit voit que Netflix committe des trucs mais bon il n'y a pas, pas d'engagement de, avec la communauté et tout euh, ils avaient dit qu'ils sortiraient avant la fin de l'année 1.0 et ça n'a pas été fait donc on est en juin quand même euh, donc euh, je, dois, je dois avouer que probablement que falcore la librairie de Netflix est un peu morte du coup est-ce que vous Vu, euh, non. Est-ce que tu mets le genou à terre Non, non, non, non. non. <rire> Pourquoi Parce que j'ai dit tout à l'heure que euh, une qu'il y a une seule implémentation de Falcor, effectivement, côté serveur, que en JS. Euh, donc ça peut être un peu limitant, mais en fait, pas tellement. Pourquoi est-ce que je suis encore team Falcor alors que Falcor, on l'a dit, c'était euh, mort euh, Donc c'est pas mort, hein, ça marche, hein, mais bon. Euh, le truc, c'est que contrairement à GraphQL, euh, Falcor c'est une hybride qui est très légère. Euh, le code source est euh, très facile et très petit. Et en fait, les concepts sont extrêmement simples. Et là où GraphQL a dit, on va tout réinventer, en fait, Falcor a dit, euh, ok, reste, c'est presque ça. C'est juste qu'en fait, quand je fais un get sur une URL, j'aimerais bien que cette URL, elle me renvoie qu'un champ. Et ensuite, j'aimerais bien que de donner plus, plusieurs URLs. En fait, Falcor, c'est juste ça. Tout. Sinon, ça. ça... Ça cadre avec toutes les contraintes de reste. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser falcore Par contre, vous pouvez euh, très facilement réutiliser les principes et les concepts de falcore qui sont très simples. Par exemple, euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait du batching. Ben, c'est quoi du batching en Falcore Vous avez vu que dans la requête falcore je donne des chemins. Ben, si il euh, y a une partie de mon application qui demande trois chemins, ouais, c'est un tableau. Et une autre partie de mon application qui demande deux chemins, c'est un tableau. Je concatène les deux et boum, j'ai émergé les requêtes. Ouais. Essayez de faire ça un graphique. Non, mais en Avec plus, un je concat. Je pour mon GraphQL parce que j'ai essayé de le mettre en prod où en fait, j'avais mon serveur GraphQL et un seul client et je me suis rendu compte que le GraphQL c'était totalement overkill. J'aurais en fait, pu faire du RPC concrètement. Mmh. Et en plus, je cherchais pas forcément à, faire, à avoir des grosses performances sur mon application. Parce que derrière en fait, le business de GraphQL et de Facebook, c'est qu'ils ont créé GraphQL pour leur application mobile pour que des gens aient facilement accès à, accès à Facebook. Dans des régions du monde où il n'y a pas un, de grosses infrastructures réseau. Donc, euh, voilà. Donc euh, GraphQL, ça a tempéré quand même. Il enfin, n'y a pas tous les use cases qui sont bons pour GraphQL. Et en plus de ouais. ça, ça reste une technologie ouais. jeune. Il y a beaucoup de choses dans l'écosystème, mais ça se cherche encore pas mal. Euh, on parlait du schéma <coughs> qui était super coûteux à écrire. C'est vraiment C'est très très coûteux. De bah, toute façon, c'est à peu près facile à mesurer si vous avez déjà fait du SOAP. C'est ouais. un peu le même. Ça. Alors c'est attendez, pas, je suis pas en train de dire c'est pourri, mais il y a un schéma à écrire. Ouais. Ok, donc bilan global. Euh, donc c'est tous les pouces hauts et pouces bas qu'on a qu'on a mis pendant tout le talk. Donc en gros reste voilà, il y a deux contre trois. Donc qu'est-ce qu'on peut un peu en déduire C'est que euh, reste en fait c'est un cas d'utilisation qui est très euh, étroit, d'accord. Il faut vraiment avoir besoin de, des deux avantages. Donc les deux avantages c'est quoi C'est euh, d'une part euh, la, la doc, voilà, c'est quand même une technologie qui est très répandue. Euh, et deuxièmement, le cache. Donc euh, si on a un cas d'utilisation où on peut exploiter le cache beaucoup, euh, ça sera très bien. Par contre, il faut faire gaffe aux inconvénients qui aient bah, beaucoup de requêtes. Euh, RPC, euh, ouais. 4 Donc 42. Donc 42 2, bah, déjà un cas d'utilisation plus large, hein, ça correspond à plus d'applis. Euh, par contre, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que dans les pouces ne sont pas tous équivalents. Donc, il euh, y a quand même un énorme désavantage à RPC, c'est que c'est extrêmement le client et le serveur sont extrêmement couplés. En général, vous allez vous allez dire, ok, mon, mon appli euh, web, elle a tel écran Dans, sur cet écran, il y a telle donnée, donc je vais balancer tout ça d'un seul coup. Par contre, derrière, vous, avez, euh, vous faites votre projet pendant un an. Il y a ton PO qui vient de voir, dit, il faut une application mobile. Et là, et là on de euh, le serveur. Ouais. Voilà. là, c'est le gros inconvénient. Donc, il faut est savoir vrai. où est-ce qu'on va. Par contre, si vous avez effectivement un seul client, là, c'est pas cher, c'est euh, très bien. Euh, GraphQL, c'est voilà. ouais. voilà. donc... <rire> voilà, bon, pas mal, il faut écrire le schéma. Falcor, donc euh, 4 contre 2, aussi un qualification assez large, et là, le point négatif étant, bien sûr, le support de Netflix derrière. Par contre, comme je disais, vous pouvez reprendre les principes et l'implémenter vous-même, c'est très euh, c est, c est facile. Pour conclure, voilà, donc on vous a mis un petit graphe. Je suis dans telle situation, j'adopte telle technologie. Euh, donc, euh, en gros, sur ce, sur ce graphe, euh, on a mis sur l'axe horizontal euh, la distribution de l'équipe de dev. Donc en gros, si vous êtes à, donc à gauche de l'axe, la, de c'est les équipes euh, petites, colocalisées, euh, le front et le back est fait par les mêmes gens, etc. Si on se décale plus vers la droite, plus grandes équipes, distribuées gé géographiquement, le, le front et le back sont faits par différentes personnes. Donc pour, euh, pour résumer, la communication est plus difficile. Euh, sur l'axe vertical, on a la distribution des clients, donc les clients de, de l'API. Euh, en bas, bah, vous avez un seul client, bonne connectivité et tout. Euh, si vous montez, vous pensez avoir plusieurs clients ou des connectivités moins bonnes. Tout en haut, vous avez les, les API complètement publics et ouvertes. Ouais. Alors, si on a un client, les équipes localisées ou en remote, on peut se permettre de faire du RPC on connaît exactement le besoin de notre client. Mmh. Un endpoint pour un écran, ce peut-être une solution, tout ouais. à fait viable, euh... C'est pas cher. Pas cher, voilà. cher. Ouais. Par contre, communiquer un peu plus sur, euh, bah sur la documentation et sur les données disponibles sur le serveur PC, notamment pour les équipements. Si ouais. on a plus si de clients. Si on a plus de clients, c'est là que ça devient intéressant à regarder du côté de GraphQL et Filecore, parce qu'en fait, les clients vont pouvoir évoluer dans leur coin sans avoir à impacter le serveur tout le temps. Les développeurs front vont pas avoir à dire, hey, euh, il manque ce champ, tu peux me l'ajouter, machin. Euh, va y avoir de gaspillage de ventes passantes, etc. Tout ça. Donc euh, là, là c'est bien. Falcor GraphQL, c'est parfait pour ce cas d'usage. Euh, Falcor, à cause du typage dynamique, euh, plutôt côté euh, petites équipes, colocalisées. Si c'est les mêmes personnes qui vont le le bac, c'est cool. Euh, du coup, c'est comme, euh, comme, euh, comme REST un peu sans quoi. Ouais. Par contre, si on est plus. GraphQL, en fait, euh, là, on va vraiment avoir le retour sur investissement de notre typage statique. Voilà. C'est-à-dire que le typage statique, il m'offre de la doc et euh, de l'autocomplétion. Donc les équipes qui sont un peu plus en remote et qui est. Ou moins moyens de communication avec d'autres équipes qui ont développé l'API. Euh, on va leur offrir cet outil gratuitement, en fait, enfin, gratuit, ouais. grâce au schéma qu'on a écrit au préalable. Et puis REST, on l'a mis plutôt donc, du coup, pour les API publiques. Pourquoi Parce que c'est le dénominateur commun, donc tout le monde, toutes les technologies ont un client HTTP qui peut se connecter. Euh, et puis euh, le cache peut être intéressant euh, du côté de REST, parce que si une API publique est ouverte, il peut y avoir énormément d'appels. Ça, ça dépend des cas. Euh mais bon, c'est le dénominateur commun, donc c'est pas mal de l'avoir dans ce, dans ce, dans ce cas-là. Ah, c'est tout pour nous. Merci.